Eh hey mais c'est pas les grenades contre les blindés légers, ça Non, ça c'est les grenades utilisées contre les manifestants pacifiques. Aujourd'hui, on va vous parler de la GliF 4 Et on va voir si on peut faire interdire ces merdes. Déjà, la question que tout le monde se pose, qui a fabriqué ces grenades La réponse en image la manufacture Alcetex et son directeur général Jean-Jacques Barès vous accueillent au lieu dit Malpère, à signer. Alcetex, c'est l'assurance d'une paix sociale par le dialogue et le respect d'autrui. La Guy F4 contient 25 grammes de TNT, c'est pas rien. Et en plus de l'effet explosif et assourdissant, elle émet du gaz lacrymogène. C'est-à-dire qu'on vous nique un peu par tous les... Oui, par tous les trous. Ce qui nous amène à la problématique du leurre. La Gli F4 ressemble beaucoup trop à une grenade lacrymogène classique, aussi bien par son apparence que par son fonctionnement. Avant d'exploser, une Gli F4 émet de la fumée comme une lacrymo. À cause de leur ressemblance avec des grenades lacrymogènes classiques, elles donnent l'impression d'être sans danger. Le manifestant pense donc pouvoir rester à proximité ou la repousser sans risque. Il faudrait donc interdire ces grenades. Eh hey, le problème c'est que la France en a encore 25 000 en stock. Ils vont vouloir les couler. On va vous montrer comment réagir face à une Gli F4. Pour ça, Ben va faire le gilet jaune. Faut que je fais quoi Non mais c'est pas vrai, je vous l'ai déjà expliqué 15 fois Vous vous mettez à couvert et c'est tout C'est compris Ouais, euh, ouais, ouais, compris, compris. Et on a recruté un vrai CRS. Qualifié et entraîné au lancer de grenade. Vous lancez la grenade au ras du sol sinon c'est trop dangereux. Compris Oui, euh, ras le bol, bien compris. Allez, démonstration. Vous lancez la grenade, mais bien au ras du sol. hein. <rires> Ne faites pas comme Ben, qui a eu beaucoup de chance car on a utilisé une grenade d'entraînement. Ouais, ouais, faites pas comme moi. Si vous voyez une de ces merdes, vous esquivez, vous faites une roulade, vous vous éloignez. C'est trop dangereux. Allez, soyez prudents en manif. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, tout ça, tout ça. Et vous pouvez aussi euh, faire un don sur Tipeee en cliquant sur le lien en dessous, là. Et pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos, Cliquez sur la putain de cloche en haut à gauche. Euh, je crois que c'est en haut à droite par là. Je... Ah ouais, à droite. Oui, allô Bonjour, monsieur le ministre. Christophe Castaner. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il dit D'accord. Bon, pas grand-chose. Il dit qu'il emmerde les gilets jaunes et qu'il va tous nous foutre en tôle comme Christophe Détinger. Ah, c'est tout. Et qu'on est des connards de pauvres.